Suis-je concerné Vous êtes jeune en quête d'une voie d'études ou d'apprentissage Vous êtes demandeur d'emploi à la recherche d'une formation Vous êtes salarié désireux de vous reconvertir ou de parfaire vos compétences Quel que soit votre âge et quel que soit votre statut, le SPRO, Service Public Régional de l'Orientation, est l'outil qu'il vous faut. Il vous garantit une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les diplômes, les certifications, les débouchés, ainsi que les niveaux de rémunération. Il vous donne accès à des services de conseil et d'accompagnement de qualité et organisés en réseau. De quoi s'agit-il La région Guadeloupe organise le service public Guadeloupe Orientation en collaboration avec l'État et les partenaires sociaux. C'est tout un ensemble de structures fonctionnant en réseau qui assure ce service public. Quel service Vous vous posez une question sur votre orientation Adressez-vous à une structure appartenant au réseau Guadeloupe Orientation vous y serez accueilli par un professionnel qualifié à même d'analyser votre demande, de repérer vos besoins pour vous apporter une réponse adaptée et un conseil personnalisé. Si ce professionnel n'est pas en mesure de traiter votre demande, il vous orientera vers le partenaire SPRO le plus adapté. Un site web. Vous pouvez également trouver des informations sur l'orientation professionnelle à toutes les étapes de votre vie sur le site www.guadeloupeorientation.com. Vous y trouverez une cartographie des formations proposées en Guadeloupe, la liste des centres de formation présents sur le territoire, un annuaire des professionnels de l'accueil, de l'information et de l'orientation présents sur tout le territoire, des informations sur les dispositifs de la formation professionnelle, les métiers, les secteurs, les acteurs de l'emploi et de la formation, les dispositifs d'aide et de prise en charge, l'agenda des manifestations liées à l'emploi, à la formation et aux métiers, études, analyses sectorielles, dossiers documentaires sur l'emploi et la formation en Guadeloupe. Guadeloupe Orientation avec la région Guadeloupe, l'État et le Fonds social européen. Site internet www.guadeloupeorientation.com.